Salut <rires> Hop, ça fait. Salut mes amis, c'est ce Kick. Oui, car salut tout le monde ou bonjour tout le monde, c'est... c'est pourri. Et tandis que ma série s'appelle le goût amis, j'avais une idée d'intro qui est un peu meilleure, c'est salut mes amis, parce que vous êtes mes amis. Et oui. Mais bref, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, car si vous n'êtes pas au courant, mais j'ai fait un montage vidéo pour une autre personne, qui est folériste. C'était une bonne expérience à faire pour moi car j'ai voulu faire comme les autres personnes qui font ça c'est à dire faire un montage pour une autre chaîne bon, évidemment je vais vous donner des exemples par exemple moi qui studio qui fait au lieu, que ce soit Terracide qui fait tout le un... temps les montages c'est d'autres YouTube ou d'autres personnes qui sont pas des youtubeurs mais qui font ça pour rigoler Et d'ailleurs au début j'ai fait ça pour rigoler Je me suis dit ça peut être rigolo, je etc je fais ce, tout ce que je veux mais, tout un coup, la rigolade a dépassé la 4 d montage vidéo est sorti sur cette chaîne. J'étais content. Et du coup, j'ai voulu savoir les réactions que des autres gens. Et puis, j'ai eu une idée de vidéo. Bon, après, je fais cette vidéo pour parler aux gens qui l'ont vue Et à vous aussi. Car moi, j'aime bien voir les commentaires, savoir ce que vous dites, etc. Sauf que personne parle. Du coup, je fais, ok. Mais bref, je vais lire certains commentaires et dire mon avis dessus. Et bien sûr, si vous voulez un petit cadeau spécial pour ceux qui ont vu le montage Folirex, j'ai décidé de mettre dans la description mon, enfin on va dire en quelque sorte, le montage que j'ai fait. Parce que si vous n'êtes si pas au courant... Il a à peu près modifié, il a modifié quelques trucs, voilà, donc si vous voulez vous pouvez comparer dessus. Je veux pas avoir de critiques dessus, je veux juste que vous comparez à peu près les deux montages. Et bref, allez, bah c'est parti pour lire vos commentaires. Attends, tu fais le montage des vidéos d'autres personnes Et tu as fait monter cette vidéo par quelqu'un Plus, un. Et du coup, je vais te répondre à ça, je vais te raconter en faisant une histoire. À peu près, il se faisait un live sur Gbot, tranquille. Bon, après il a fait du Overwatch, mais bon, j'ai pas mis la partie Overwatch parce que bon... Mélanger KS et Overwatch c'est... Enfin surtout j'avais trop la flemme aussi de faire la suite d'Overwatch Mais à un moment j'ai décidé à FallyRest si je pouvais le faire Un montage vidéo sur ce live, sur cette partie du live Bien sûr il a dit euh... Moi je vais faire le best-of car je me fais chier Bah Hugo si tu veux je peux... ouais Si tu veux je peux t'envoyer... Enfin je pourrais t'envoyer le replay ou si tu arrives à te le procurer Après j'ai quand même envie de voir avant de le poster Mais après je vais pas te mentir moi, en général, je suis payé pour faire des montages et ce qu'il y c'est que moi, je pourrais, je pourrais pas le faire pour toi. Euh, du coup, j'ai l'impression que c'est limite abusé de ta gentillesse, du coup, je suis plus tenté de refuser. Je vais réfléchir. Pourquoi j'ai fait ça Bon, évidemment, moi, je m'en foutais de l'argent et des cadeaux. Je voulais juste m'amuser pour euh, l'aider un peu, quoi. Et... Après, on a fait une petite discussion sur Twitter, en privé, bien sûr, et, euh, et du coup, j'ai commencé à le faire. Du coup, j'ai essayé de me galérer à trouver euh, une solution pour avoir le live, parce que, euh, quelquefois, souvent, vous voyez, souvent... Il y a des lives où on peut choper directement par les VOD, mais malheureusement, c'est que j'ai pas réussi à vite fait télécharger directement sur Twitch. Du coup, il fallait que je trouve un, un logiciel ou une application pour que j'installe les lives Twitch. Et c'était très dur parce que il y avait beaucoup de bordel. Soit c'était pour euh, juste quelques secondes, ou soit c'était pour rien du tout. Et j'ai réussi à trouver un qui permettait de télécharger le live entier. Du coup, j'étais content, j'ai fait le montage et tout. Et puis, euh, à un moment, j'ai fait des grosses pauses parce que, bon, j'avais les fesses, j'avais euh, les cousins-cousines et tout le bordel. Et du coup, après avoir terminé le montage, j'ai décidé de le donner. Et du coup, il était très content. Il a fait un grand sourire. Et du coup, j'étais super heureux. Bon, maintenant, après, le seul problème, c'est que j'ai attendu pas mal de temps à savoir euh, vite fait quand il va la poster cette vidéo. Parce que, euh, après, il avait dit qu'il ferait des modifications. Donc,. Euh, du coup, je me suis dit, bon, ça va, il faut juste, juste attendre un peu. Et puis, le jour est venu, il a sorti la vidéo. Et j'étais franchement content. C'était, pour moi, euh, un truc incroyable. Et, euh, <coughs> et du coup, il a répondu ce commentaire euh, par... Euh, par... Euh, par ce... Par la... Par... N'estosissudant Désolé si j'ai rajouté un pseudo. Et euh, du coup il a répondu, et du coup il disait euh, que c'était super heureux qu'il y a eu euh, quelqu'un qui a fait un montage dessus et euh, qu'il a directement décidé de créditer la personne, qui est moi, et de m'offrir un cadeau. Alors que moi je voulais pas trop de récompense, mais <rire> ça fait plaisir. Super vidéo Mais par contre le montage d'app, ça fait 3-4 fois, mais il y en avait beaucoup trop, je trouve. Ouais, bien d'accord, sinon la vidéo est parfaite. Nice. Et du coup... Du coup, c'est vrai que en, en voyant la vidéo, c'est que j'avais fait trop de dabs. C'était... <rire> Alors, comment dire, c'est que... C'est vrai que quelquefois, quand on force trop euh, sur une blague, c'est casse-couille. Et du coup, euh, j'ai trop forcé sur les dabs. J'ai compté, je crois j'en ai fait plus de 5 ou... <rire> Un truc comme ça. Mais il euh, y a certains passages de vidéo où j'étais quand même sympa. Où j'ai pas fait euh, la musique... Look at my dive. Ouais, j'ai... Putain. Du coup, je me suis dit que pour les deux passages de... où il y a le dab, euh, je me dis arrêtons de faire euh, la scène où il y a la musique et le flash et tout, et mettons juste un truc où, par exemple, il a peur, ou juste euh, un truc où il y a un truc qui lui fait peur et qui décide de se cacher, et montrer une flèche qui fait un dab et un monstre qui dit salut Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait trop de dab euh, si on compte pas les deux autres. Il y en avait pas mal ouais bon je crois qu'il y en a 5 mais je suis pas très sûr hein, mais je répète encore mais euh, c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de dabs je suis vraiment désolé pour euh, ceux qui ont été choqués de voir euh, trop de dabs tout dabs formé Marky Player le Cliff Flannel Baby bon je vais je pense que je vais faire choquer certains gens de voir ce commentaire parce que euh, comment dire c'est que je suis je connais pas vraiment Marky Player alors c'est certes je sais que c'est un youtuber Ultra connu, il est super famous, il est, euh, il a quand même, euh, il est juste derrière PewDiePie et Smosh et euh, comment dire, je l'aime, je l'aime beaucoup parce qu'il a une personnalité, c'est sa petite moustache pense voilà, donc je connais un peu. Mais malheureusement, je regarde pas les vidéos euh, gaming euh, américains. j'en regarde quelques-uns, mais c'est juste parce que ça me fait marrer, il faut, c'est juste les rires et tout ça qui me fait marrer. Après, souvent, il y a certains blagues où je peux pas comprendre parce que bon, je suis pas un pro en anglais, mais voilà. Donc, si quelqu'un a compris euh, ce commentaire de Markiplier, Lucky, Fanel, Peebi, bah, qui me disent. Ou soit, ce, si c'est une chanson, pas bah, passez-le moi, je voudrais bien écouter. Vraiment sympa! Si seulement tu postais plus de vidéos, sérieusement, j'ai rigolé toute la vidéo. Bah, merci beaucoup, Anthony. Bon, évidemment, c'est reste qui, qui devrait poster plus, mais bon, c est, c est, voilà, Je hein, <rire> sais pas quoi dire sur ce commentaire à part juste le mot, j'ai rigolé toute la vidéo. Donc, si. Donc, si l'important, si quelqu'un dit euh, que j'ai bien rigolé ou que j'ai bien aimé pendant toute la vidéo, franchement, je suis content. Oh bordel Je connais ce Hugo Kick Enfin, en vrai. Je suis abonné à sa chaîne Bon boulot, Hugo Bon boulot Merci. Voilà. <rire> non, ça fait vraiment plaisir de voir quand même des gens qui sont abonnés à des chaînes plus hautes et euh, qui mettent en commentaire sur la vidéo où j'ai fait le montage. Et du coup, ça fait à quel point ils sont euh, super contents et qui qui voit que je fasse du montage, quoi, sur une autre chaîne qui a plus d'abonnés que moi. Donc voilà, je suis content. Je viens de découvrir ta chaîne, et j'adore bon travail, plus simple. Hein. Bah... Ouais, je pense qu'il s'abonnait à la chaîne de Folies Race, mais pas la mienne. Mais bon, c'est en tout cas, s'il si dit bon travail, c'est... Merci beaucoup, hein. Content d'être ton modo. Je t'adore, PTN. et oui, <rire> t'as cru que j'allais dire putain, hein, mais non. Alors à peu près... Si euh, si à peu près je connais ce Modo, il est devenu Modo en plein live, d'ailleurs. Euh, bah en plein euh, live quoi. Et euh, du coup, bah je suis une lincorne. Ça me fait marrer comme ce Ah, vous avez pas compris Je suis une lincorne. Non Ok. Oh, le bon souvenir J'étais là en début de live. Ah oui, c'est vrai. <rire> je me rappellerai. Le Vili. Le <rire> Younecas GCT. C'est pas un disque pour utiliser comme Pokémon ou un, une sorte de musique Minecraft. Moi, je me souviens plus, mais c'est un truc comme ça, je crois, que ça s'appelle. <musique> Waouh! Une nouvelle vidéo de reste Ça fait longtemps. Bah oui. Mais c'est grâce à moi. <rire> Attention, passage violent. Merci de baisser le son de votre casque ou de vos écouteurs mp3 ou encore votre ordinateur. Le passage risque de vous faire saigner les oreilles de votre temps Merci. Bonjour, j'aime beaucoup tes vidéos. Au revoir. Putain, pourquoi je suis inutile comme ça Bah, PSK, t'es adopté. Depuis le temps que tu avais fait le live. Bah ouais. <rire> Franchement, je sais pas, il y a certains commentaires que j'ai envie de répondre, mais euh, c'est quand même dur pour commenter par celui qui a fait la vidéo. Il n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires qui disent « Oh, génial la vidéo ouais ». Ouais Je passe dans la vidéo En first mort de rire c'est moi Docman 57 ptdr Ah ouais Si t'es dogman 57 alors pourquoi tu t'appelles MCN... MSN, ouais, plutôt. 570, c'est qu'il te manque un zéro. Parce que je t'aurais fait confiance si tu t'appelais MSN557. J'ai du mal avec les chiffres en plus, espèce de connard. Du coup, ce serait chiant, mais le problème c'est que t'as rajouté un zéro. Du coup, tu n'es peut-être pas le vrai Docman 57 Tu serais alors le prochain Docteur vous j'ai dit de la merde, donc euh, putain, euh, transition. C'était une super vidéo, dis donc. Merci. Pauline n'a peur de rien. À présent. Ou presque. Ben, content. Bah oui, bah, le titre s'appelle La peur. Donc, oui. <rire> putain de merde, je sais pas souvent quoi commenter. Rip, Sam et heure fois 3. Ah non. <rire> C'est bon, j'ai compris le commentaire. C'est X3. C'est-à-dire un chat. Chaque... Qui est mort. Non mais... Euh, parce que certains gens ils vont dire... XD euh, c'est pour dire mort de rire. Mais X. C'est un chat qui est mort de rire aussi mais qui est mort en même temps. Bon et puis merde vous me faites chier. Wow, Waouh deuxième commentaire Au screamer de l'escalier mon cœur s'est arrêté. Abonne-toi à Fouirès. Il est Il est Il est sponsorisé par Durex. Il est 1h du matin, je suis fatigué. Raconte pas ta vie, il est... une heure... du matin, retourne dans ton lit, on verra tout ça demain. Alors et après, les deux commentaires qui vont suivre, ce sera un peu euh, ce sera un peu de critique parce que les autres c'était pour rigoler, maintenant ça va être un peu sérieux. Donc il euh, y a à peu près un qui disait trop de transitions et de blagues euh, redondantes, ouais. Et ensuite un autre qui disait super vidéo, juste les transitions qui sont un peu Ouais, mais enfin, je sais pas pourquoi, mais il a mis un, un air, du coup, ça fait super vidéo. Juste des transitions qui sont un peu chiantes, Peut-être un peu trop longues. Alors, évidemment, les transitions euh, que j'ai fait pour euh, l'espèce de effet de, on va dire, espèce d'Halloween ou horreur, quoi. Bah, j'ai voulu faire un truc assez sympa, mais c'est vrai qu'elle dure bien longue. Alors, à peu près, ce que je pense, c'était... Euh, au début, je pensais que moins d'une seconde pour une transition, ce serait bien, mais apparemment, je pense c'est vraiment un peu de pute, pute on va dire, pour moi. Parce que, comment dire, tu vois une vidéo qui dure, disons, plus de 10 minutes, etc., et que t'as quelques secondes. Mais en vrai, les quelques secondes qui sont rajoutées, c'est, bien sûr, soit l'intro et l'outro. Et aussi, ça peut être les transitions. Et du coup, les transitions, si je fais une seconde, bah, ça réduit souvent la vidéo Et du coup c'est vrai mais je voulais montrer à quel point je voulais essayer de faire avec l'ancien logo de Foyaz qu'il avait dessiné par un mec je voudrais bien avoir un dessin mais bon je suis pauvre et du coup je voulais faire une transition un peu à la façon aurore euh, euh, américain enfin une sorte de... Tu vois, vous voyez les caméras qui est euh, qui un peu flippante et qui vibrent et du coup j'ai trouvé plein de petits trucs rigolos par exemple un effet de glitch que j'ai fait et ensuite, euh, et ensuite euh, mettre le logo en version plein écran Et du coup c'est une une idée mais c'est vrai que les transitions sont euh, très longues et vraiment euh, vraiment mais c'était vraiment très très longue. c'est moi où sur le coup il est pas marrant à cause du montage je suis sérieux il est super drôle d'habitude mais le montage est pas super drôle je trouve ça fait mal au coeur <rire> non mais après c'est vrai que à certains passages c'est vrai que j'ai un peu fait un peu euh, des trucs euh, franchement euh, trop... Euh sur le montage donc je sais pas trop quoi dire sur ce commentaire mais à part euh, juste euh, que c'est vrai que qu'un certain passage il est pas drôle c'est à peu près à un... c'est pas... à peu près ça je pense c'est que quand tu f... quand tu fais à peu près une vidéo et que c'est un... quelqu'un d'autre qui fait un autre montage bah tu T as peur que que la personne ne fait pas la même chose que le vrai youtubeur bon moi j'avais euh... J'avais quand même un peu de difficulté, il fallait que je trouve la police d'écriture, que j'essaie de trouver le, la transition de Zap. Mais bon, il avait, il avait fait un best of life, mais malheureusement, il est plus. Donc euh, voilà, j'ai pas pu. Et du coup.. <coughs> je me suis dit euh, de faire une un truc plus, euh, plus original pour l'intention mais ça on l'a déjà vu et c'est quand même bizarre de voir quand même des gens qui ne rigolent pas à souvent un montage d'un autre qui est qui est, euh, qui est beaucoup différent que celui qui celui qui gère la chaîne quoi. après je sais pas pourquoi mais par exemple les Wacky Studio studios il y a plusieurs personnes qui font des montages et d'autres qui font des super montages et tout ça se marre après je sais pas s'il y en a d'autres où par exemple les montages sont pourris donc euh, je sais pas si je, je regarde pas tellement les commentaires parce que je sais qu'il y aura plein de conneries et du coup voilà c'est la première fois que je vois une personne qui est euh, qui trouve le montage pas trop marrant mais bon c'est mon point de vue et c'était <rire> nul à commenter trop de dab tu le dab ouais, bon toi tu vas faire un tu sais quoi tu seras ma mascotte officielle pour euh, mon produit euh, de non dab euh, daber voilà, voilà, c'est la fin euh, de euh, d'avoir lu tous ces commentaires et tout ce bordel. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier à tous les gens qui ont vu euh, cette vidéo parce que j'ai vu quand même qu'il y avait euh, plus de 2000 vues et dont euh, 204 likes et deux pouces rouges franchement pour euh, un montage que j'ai fait et euh, bon évidemment c'était pour euh, le youtubeur donc euh, c'est normal, c'est grâce à son humour qu'il a pu euh, avoir autant de likes et de euh, de pouces rouges ou autre chose. Et voilà, je suis très content que j'ai eu que deux pouces rouges, comparément à d'autres youtubeurs qui peuvent avoir 100. Et en plus, franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir quand même des gens qui M, euh, euh, qui a aimé cette vidéo quoi et d'avoir vu et d'avoir commenté parce que euh, si, et comme ça si par exemple je ferais un autre montage bah voilà je, je pourrais euh, je pourrais en faire d'autres après évidemment je pense pas que je vais en faire mais euh, voilà c'est juste euh, une expérience que je voulais faire et un petit euh, amusement que je voulais faire voilà mais bref alors on va faire la chanson de tous les youtubeurs en fin d'intro abonne toi à la chaîne mets un pouce bleu et commente pour que je le lis et je partage à des copains J'ai pas de musique d'arrière Pour mettre l'ambiance Donc c'est pas grave On va faire 100 et c'est bien drôle Et de toute façon je suis pas payé Et ça me casse les couilles cette chanson J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à une prochaine euh, vidéo, forcément peut-être euh, une vidéo euh, un peu spéciale, mais euh, je réfléchis si euh, si vous voulez voir plutôt un égoïsme d'avis ou la vidéo que j'ai prévu sur euh, sur la vidéo sur cette euh, vidéo sur par rapport au YouTube et aux lois, même si euh, c'est terminé, euh, même si c'était début septembre, mais je voulais faire mon propre avis de mon côté. Donc voilà, donc voilà, bah, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à plus et à une prochaine vidéo sur ma chaîne salut les amis